Tout Tout pas qui me... Coucou les loulous Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec mon attaché de presse, pardon J'ai 20 minutes de retard, il va me tuer Il supporte pas On oh ben, va fausse alerte, il n'est pas encore arrivé. Tu te rends compte que j'ai même pas de page Wikipédia Je veux dire en 2016, c'est la base pour un artiste. Faut que tu m'aides, Richard. Je sais que j'ai pas les moyens de te payer, mais franchement, t'es attaché de presse, tu pourrais au moins me créer une page Wikipédia, histoire que j'existe, euh, au moins sur internet quoi. Oui, oui, mais t'inquiète, j'ai mis mon sagaire sur le coup la semaine dernière. Ah top, t'es un amour. Oui, mais ta page a été refusée. Comment ça refusé En quel honneur Bah les modérateurs trouvent que t'es pas assez connu, c'est tout. Mais n'importe quoi Tu sais que Isia, la chienne de Michel Drucker a sa page Wikipédia, quoi. En même temps, elle passe tous les dimanches en France 2, elle. Il faudrait que j'arrive à faire le buzz, tu vois, un bon gros buzz. Je sais. Je pourrais me convertir à l'islam et porter le voile comme Diams. Ça serait pas mal, ça. Ouais, enfin, déjà que t'as pas beaucoup de visibilité, alors je suis pas sûr que le voile. Euh... J'ai exactement la personne qu'il te faut. Elle est à côté de moi, justement. Hein? Ouais, ok, ça marche. À charge de revanche. Ciao. Béa. Quoi J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Tu vas trouver un producteur Y'a que ça. Je vais faire vendredi, tout est permis Non. Mieux que ça! Quoi? C'est quoi ton rêve? Faire rire? Mmh. Être photographié? Mmh. Ouais, oh finalement, euh, les saucisses de ton ex, euh, c'est comme pour les pizzas surgelées. Une fois que la chaîne du froid est rompue, si tu les consommes, il euh, y a des risques de gastro. excusez moi je veux faire une photo? Ouais. stop my position is missionary